Je vais vous présenter une VW Polo. Essence, la motorisation, on la connaît pas encore, mais on va on va vous la dire plus tard dans la vidéo. Est-ce que tu peux ouvrir. On peut ouvrir le coffre, oui. Le coffre. D'abord que je vous C'est pas un cadavre de dedans c'était des cadavres de bacs de, de, bac de biais, mais je crois qu'il les a vidés avant de me passer la voiture. Ouvre les portières arrière. On va voilà. finir. Voilà. Les places arrière. Les places à l'arrière. Ça, c'est l'intérieur, à l'avant. Cinq vitesses. Cinq vitesses. Euh, Saint-Christophe euh, pour euh, protéger euh. Le, les passagers. Ah, ah, ah. Ouvre le capot On va oui. filmer l'avant ça sort le capot. Voilà l'avant du véhicule. Et donc père 12. C'est un 12 temps. Ah bah il démarre. Comme une horloge. Comme une horloge. Comme une horloge. C'est un cylindre Trois cylindres. Trois cylindres. Nous sommes ici dans une Polo, 1200 cm3, 60 chevaux, essence, qui date de 2009, donc c'est une vénérable vieille dame de 11 ans. Et elle a combien de kilomètres Et alors, elle a 90, 1143 km. Je ouais. Je filmer comme ça. ouais. Et faire ouais. un petit tour... Sur différentes routes Oui. oui. Ouais. On commence par la route. Euh, euh... La, la route euh, rapide. Oui la de la reprise. Ouais. Ah oui, ouais, on sent que. Moi j'aime bien le bruit qu'elle fait, c'est typique du 3 cylindres. Qui fait un peu moins de bruit. Hein. C'est typique du 3 cylindres, ce bruit. Ah oui. Tu connais d'autres voitures qui ont 3 cylindres le Volant est beau. Ah oui, c'est un volant un peu sport. Ça. Un peu sport. la voiture allemande, il n'y a pas à dire. Ah, pour une voiture de 11 ans, elle est encore en très bon état. Ouais. Il n'y a rien de cassé. Il n'y a pas des, des boutons qui se dégradent. ou Des trucs qui, qui ouais. restent en main. Ouais. <coughs> Disons que pour les, la ventilation, c'est très basique. C'est un bouton 1, 2, 3, 4 et... Euh, pas d'erco, je crois qu'il n'y a même pas d'erco. Non, il n'y a pas d'erco. Non, il n'y a pas Boîte à gants... Euh, refermable. Ce qui est rare pour l'époque. La petite radio de l'époque. Ouais. Il n'y a évidemment pas Bluetooth, euh, euh. il n'y a pas d'entrée USB. Il n'y a pas de GPS. Ah, ouais. il n'y a pas de GPS. Euh, il n'y a pas de main libre. Tout ça, ça n'existait pas. Alors, on va voir ce qu'elle donne à 120. Ouais. Combien de vitesses tu m'as décrites que... 5, 5 vitesses. 5e, 120. Elle tient bien la route. J'aurais cru qu'elle ferait plus de bruit. Ah oui, mais. C'est une petite voiture très confortable. Sur petite route de campagne. On va aller voir. les rappels de clignotants. Oui, oui, tout à fait. Pour, pour l'année, ça... J'aurais pas cru. Oui, c'est vrai que c'est pas vrai. Oh. C'est aussi qu'on sent ta cul un peu. Ouais. Elle tient bien. C'est pas mal. Elle tient bien. Ouais. vers Otigny, aller se balader près de comment est-ce jean pierre Non euh... Tu te souviens la petite route qu'on avait prise en montée, descente, très étroite Oui, mais c'est toi qui en prends la responsabilité. Ah c'est sûr, hein, c'est ce moi le chauffeur. Oui. Ah, oui, la route.. Euh... T'es arrivé par le haut nous, euh, ah oui tu es descendu, tu es descendu jusqu'en bas en fait et tu as, as, as tourné à droite, t'as réussi à tourner euh, à droite Euh. Oui, oui je pense bien. Oui. Ah, J'avais très bien nous, ce qu'on avait fait. On avait fait Mars arrière. On avait le GPS à ce moment-là. Ouais. Oui avec cette petite voiture, c'est ça passe. Hein. Papa fais pas moi qui l'ai forcé. Hein. Le comment conduire ah, est pour très ça. pratique oui. Elle est très douce suspension euh, euh, de l'apollo ah oui. c'est le tape que dans, pas... dans les 15 vitesses ouais. ça va c'est par ici hein, Jean-Pierre je oui oui oui oui c'est ah oui oui par oui oui oui oui oui oui oui mais la dernière fois on était venu par ici comme je ne, ne situe pas du tout où c'est, tu préfères suivre le même chemin. Tu peux effectivement... Euh... Je ne sais pas si tu seras monté. Ouais, bah, tu peux essayer. Ah, la fois passée on y était arrivé. C'est dans le cul-de-sac. Euh, c'est ici à gauche. Ah oui. Et puis après, il faut remonter à gauche. Ça, tu vois ce que tu seras. En fait, ici, voilà, à gauche, la première gauche, elle va plus loin. Là, tu vois, parce que. Ouais. Et c'est une route, euh, une petite route en pas, C'est ici. Gauche. Voilà. ne ah, sais pas hein. si je vais arriver là dedans je suis pas sûr que tu seras. Ou bien que tu dois. Ah si, ça va. Tu ça dois va. tourner, non Je vais me mettre vais en marche arrière. Petit, là. Pas évident. Ouais, c'est bien. Ouais. Tu filmes hein. <rire> l'exploit. Hein. À gauche, euh, fais gaffe parce que ça monte quand même fort. Tu vois, à ta gauche. Non, ici, juste à, à ta roue gauche. Ouais. Euh, attention oui, oui, oui. de pas trop. Euh... On va appeler Tourine Secours. Hein. <rire> ouais. Ah, oui, donc la, la, la fois passée, tu étais. On était monté par, par l'autre côté et ah, on oui, est arrivé oui. par en haut. Mais on n'est pas descendu. Ah, voilà. Okay. Si tu descends. Tu dois refaire en marche arrière en fait alors. Tu dois venir par ah, ici voilà. parce que tu ne sais pas tu ne sais pas tourner. Là-haut En fait, si tu veux, quand tu descends, tu passes, tu vas venir par ici ouais. de l'autre côté. Ouais. Mais tu ne sauras, tu ne sauras pas euh, tourner à gauche en descendant. Euh, à droite en descendant, pardon. Enfin, D'accord. Donc tu dois. Mais là, Je pense que la fois passée, on avait effectivement fait marche arrière dans la rue. Ah, on voilà, était dans, euh, dans l'autre avec ma Oui, euh, j'imagine que Et alors aussi avec euh, avec un collègue, on a fait un chantier bah euh, ben on va passer devant près de chez Jean-Pierre et lui, euh, il était venu avec sa remorque qui sont 4x4. 4x4 c'est oui, à maroc. Ah oui oui, c'est un gros truc ça. Ouais, les gros 4x4. Ouais. Euh, euh, par contre ça ça va ça passe partout normalement. Hein. Oui. Normalement. Mais on lui, était allé par ici, c'est hein, passé, c'est très bien c'est pas ici, pas ici. Pas ici, à droite Oui, lui il s'est passé dans la rue, mais effectivement il, doit chaque fois, il devait chaque fois en fait prendre à gauche, remonter avec sa remorque et descendre tout en marche arrière, parce ne ça pas tourné. Oui, et moi avec la camionnette, j'ai déjà un peu grillé mon embrayage en partant de ce Allez, C'est possible. <rire> On va peut-être le croiser. Jean-Pierre Que de redescendre. Ouais. On va redescendre. Aussi, c'est descendre en marche arrière. <rire> peut-être pas risquer. Et c'est là qu'on arrive en bas dans ce. Voilà, en fait, tu arrives en bas d'où tu, tu es venu, en fait, si tu veux. Ouais. Donc là, là, tu peux descendre, ouais. et puis remonter à gauche, et puis et, puis, et, puis, euh, et puis aller en marche arrière. Alors la dernière fois, on s'était arrêté ici, ah, et voilà. on était reparti en marche arrière. C'est où C'est là, c'est hein, Jean-Pierre Donc ça descend, tu peux descendre, mais tu devras. Je, je crois que je vais faire demi-tour. Oui, euh, voilà, où ici. Ou ici là. Là, je vais m'arrêter ici. ici là. Mais parce que comme il a plus, c'est un peu dangereux. Ouais. C'est bon là pour la vidéo. On a on a assez d'images. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah c'est bien, il y a eu un peu de fun. On va un peu montrer le côté 4x4 du, de la Polo. On a bien vu que ça marchait pas. Là, là construction d'une taille néos en direct